Aïe, arrête ça. Papi, Jimmy, arrête pas de me taper. A crié une voix depuis notre pièce. Ces vieux os n'ont jamais bien dormi. Et encore moins quand un enfant demande de l'aide. Un enfant Mon fils Non. Cette voix paraissait bien trop enfantine. Petit-fils Ça doit être ça. Bien sûr. Mon petit-fils a besoin de moi. Si un intrus était en train de faire du mal à mon petit-fils. Je ne pouvais pas le combattre, pas du haut de mes 74 ans, même en étant un vétéran de guerre. Soudain, je m'en suis souvenu, la table basse, elle contenait mon fidèle revolver. En ouvrant doucement le tiroir, j'ai récupéré l'arme, ainsi que des munitions. Je l'ai chargé pendant que je me faufilais dans la chambre de mon petit-fils. À mon grand étonnement, en ouvrant la porte, il n'y avait pas besoin de Jimmy, mais deux, ils étaient exactement semblables, se battant sur le plancher de la chambre. Comment cela était-il possible Était-ce une sorte de démon faisant semblant d'être mon petit-fils ⁇ Papy !⁇ a crié l'imposteur. Jimmy me fait mal Même pas vrai d'abord !⁇ a répondu de le vrai Jimmy. Laisse-le partir. Jimmy, je vais m'occuper de ce démon !⁇ et je dis en pointant mon revolver vers l'imposteur. « Papy, stop !» On criait les deux garçons à l'unisson. J'ai appuyé sur la cachette, le revolver faisant son devoir une fois de plus, d'un coup retentissant, suivi d'un silence de mort. L'imposteur était couché sur le sol, mort. « Jimmy, tu vas bien » ai-je demandé. « Papy !» Sa voix était tremblotante. Il pouvait à peine parler. « Qu'as-tu fait T'as tué mon frère Un moment de clairvoyance dans mon esprit. De vieux souvenirs me remontent. De Jimmy. Des jumeaux. Jimmy et Jason. Des médicaments. Un diagnostic. Démence. Alzheimer. Le revolver a glissé de ma main tombant avec fracas sur le plancher. Mon Dieu, qu'ai-je fait